Vous auriez tendance à ne pas communiquer vos pensées ouvertement et vous serez plus discret dans vos démarches et vos réflexes. Vous pourriez avoir tendance à sur-analyser les choses et les situations et les rendre plus complexes qu'elles ne le sont. Mardi, vous pourriez avoir des sautes d'humeur et vous seriez incité à faire attention en conduisant votre voiture ou en manipulant les objets Pointu. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi-vendredi pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, euh, votre quatrième maison. Vous serez plutôt préoccupé durant cette période par essayer de trouver l'équilibre travail-famille. Vous vous sentirez éparpillé entre vos responsabilités familiales et vos responsabilités professionnelles, des exigences familiales ou pour votre, soit pour votre foyer euh, euh, coïncident avec des exigences euh, professionnelles. Beaucoup de patience sera de mise durant cette période, cher Bélier, par contre sous l'influence des énergies. De cette période, vous pourriez avoir envie de changer la décoration de votre foyer et y rajouter de l'éclat et de la beauté samedi et dimanche la lune sera dans le lion votre euh, votre cinquième maison vous vous sentirez très bien dans votre peau et durant cette belle fin de semaine la chance vous sourit et votre optimisme vous rend très enthousiaste et désireux de profiter de la vie avoir du plaisir euh, et vous divertir un beau magnétisme vous rend un centre de gravité pour votre entourage. Une très belle fin de semaine à en profiter au maximum. Donc dimanche, la pleine lune aura lieu et j'en ai parlé dans les euh, prévisions euh, mensuelles du mois de février et je vous invite à les consulter. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers.